Donc du coup, quelle problématique métier vous adressez Aujourd'hui, on travaille sur plusieurs axes, l'intégration de solutions open source au sein des systèmes d'information. Alors ça va de la GED, de Alfresco, la gestion électronique de courrier, pas mal de décisionnels aussi autour de solutions libres telles que Pentao et des systèmes d'information géographique. Et puis on essaie de, de s'investir dans les solutions métiers dans le développement de solutions métiers, du coup, alors, on pourrait parler, historiquement, je pourrais parler du paraffeur électronique, puisque c'était une de, de nos premières réalisations en, en collaboration avec Adulacte, je crois, à l'époque. Il n'y avait peut-être pas encore même Adulacte projet. Tu m'arrêtes, ça, ça date un peu, hein, je ne sais plus de quelle année ça date. Donc, on avait développé la première version du paraffeur électronique. Et puis après, on a développé des solutions telles que. Alors, on essaye de, de, de pousser les solutions libres dans le cadre de, de projets de, de collectivités ou d'organismes publics. Euh, donc, je pourrais citer Remocra, par exemple. Je crois qu'il y a un utilisateur dans, dans la salle une solution qui a été développée par le 10 du Var pour le 10 du Var sur tout ce qui va être gestion des points d'eau, donc défense, fin incendie. Euh, risque de feu de forêt, et ainsi de suite. Donc, c'était été développé pour le SDIS du Var. On, ça a été publié en, en, sous licence libre. Et puis, euh, du coup, aujourd'hui, c'est euh, déployé auprès de 19 SDIS, dont les pompiers de Paris, par exemple, et euh, le SDIS de l'Ain, d'ailleurs, présent aujourd'hui. Du coup, voilà, c'est quelque chose qui continue à se déployer avec un club utilisateur qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Donc, euh, la dernière révolution, euh, réalisation majeure qu'on a faite euh, dans, dans, dans cet état d'esprit, c'est... Euh, Solution MDPH, qu'on développe avec le, les départements alors des Pyrénées, Pyrénées-Orientales et pyrénées atlantiques La Creuse et Saint-Pierre-et-Miquelon, ah. qui nous a rejoint dernièrement. Mais c'est un bon exemple de mutualisation. Saint-Pierre-et-Miquelon est venu après un échec, d'ailleurs, avec un éditeur euh, d'implémentation pour, pour déployer la solution chez eux. Ils étaient plus petits, avec des contraintes un petit peu particulières. On a pu s'adapter en collaboration avec les autres départements à leurs besoins. Donc on travaille aussi bien sûr avec Adulact euh, hein, sur Département et Notaire par exemple, on intervient aussi euh, sur ce type de produit et puis on va contribuer en dernier axe, on va aussi contribuer à des composants open source euh, qu'on intègre, hein. on est contributeur à Alfresco, on contribue à Pentao, on essaie de contribuer aux, aux composants qu'on va intégrer dans, dans les solutions. Pareil sur la partie système d'information géographique. D'accord. Alors, euh, du coup, vous, vous êtes un éditeur de logiciels libres, donc euh, statut standard euh, d'entreprise. Alors, quel est votre apport spécifique ben, Aujourd'hui, ce qui nous plaît dans le, dans le libre, ben, je pense que c'est un, une des valeurs là du -là, on, va, on va répondre à des marchés publics On va pour, pour un développement d'applications métier. Euh, on trouve dommage à un moment de ne pas pouvoir capitaliser sur ce qui a été produit une fois pour d'autres utilisateurs dans le secteur public. On est souvent quand même euh, des acteurs, des organismes qui font le même métier. Euh, du coup, l'idée, c'est d'essayer de, euh, de valoriser ces réalisations. Et euh, ce qu'on trouve bénéfique dans la démarche, c'est qu'on a une gouvernance qui reste portée par les utilisateurs. Aujourd'hui, les feuilles de route, ben, on pourrait citer le club utilisateur, par exemple. La feuille de route, elle est définie par les utilisateurs, par la communauté. Et pour nous, c'est important de, de justement que cette gouvernance soit portée par les utilisateurs et par la communauté. C'est aussi un gage d'efficience en termes de, de, de fonctionnalité. Et puis euh, derrière, on parle de souveraineté aussi, de garantie en termes de maîtrise de données et puis de, de, de pilotage quand même de, de l'application de la solution. Alors dernier point à, à, à voir avec vous. est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en amont Atoll CD Alors vieille société visiblement puisque ça ça date euh, ouais, la, pas, la, la, la, mais pas loin la société a 20 ans aussi <rire> 22 on était on n'a pas, pas pu faire les 20 ans nous c'était on, on c'était mars 2000 c'était un peu c'était un peu compliqué <rire> euh, la société a 20 ans on est 200 personnes on est localisé sur sur plusieurs agences alors après on a on a défendu un modèle pareil je pense qui qui, qui qui transcrit pas mal de valeurs de l'open source, c'est que dans nos métiers, vous savez qu'il y a de l'assistance technique, et puis il y a d'autres modèles de, de, de prestations, nous on a toujours défendu un modèle, on fait du projet, donc c'est-à-dire qu'on va faire de, de, du forfait, de la maintenance applicative, beaucoup de contrat cadre, mais un travail collaboratif en équipe. Donc on a des centres de services, on a plusieurs agences avec des collaborateurs qui vont travailler en groupe, ensemble, et euh, on pense que le, le, le numérique peut avoir un impact positif sur la société, du coup, on, même s'il y a des impacts écologiques, je verrai aujourd'hui, on est là pour faciliter le travail des agents, faciliter la vie des citoyens et euh, éclairer des prises de décision. On, on, voilà, on, on pense que le, le, le numérique peut apporter euh, un impact positif sur la société et on va valoriser, en fait, euh, la confiance, l'autonomie au sein de nos, enfin, au sein de notre euh, modèle social du coup des équipes avec euh, la confiance par défaut c'est une valeur forte chez nous et puis des équipes très autonomes dans leur mode de fonctionnement. Et donc du coup votre clientèle c'est exclusivement des collectivités, euh, un peu de privé, beaucoup de collectifs, enfin secteur public, on, on est assez présent secteur public mais on n'est fait pas que on a secteur public, on est très présent sur le secteur agricole également. Et puis, euh, industrie, service, grand compte, qui vont venir chercher une expertise, eux aussi, un hein, déploient des, des solutions libres, euh, ils vont venir chercher une expertise produit, par exemple, on fait du Pentao euh, chez, euh, des, chez euh, Sodebo, par exemple, Sodebo, où vous mangez souvent les sandwiches, Et ben, ils ont un décisionnel qui s'appuie sur des composants open de source. Très bien. Alors, effectivement, vous travaillez avec un certain nombre d'éditeurs, hein, que ce soit Alfresco, Pentao, euh, Marche, euh, euh, qui, qui, qui a présenté il n'y a pas si longtemps euh, comme vous. Euh, du coup, est-ce que vous, euh, vous contribuez aux sources euh, de, des produits de base ou est-ce que vous vous contentez de faire de l'intégration non, non, on contribue, on essaie de contribuer hein, dans la mesure de nos moyens et puis des, des possibilités offertes, mais on est un des contributeurs officiels à Alfresco par exemple, hein, il y a certaines fonctionnalités de l'outil qui sont euh, issues de nos contributions, on va être contributeur aussi à des modules complémentaires autour de, de Pentao, et on va aussi diffuser des connecteurs sous mode euh, sous, sous l'essence libre, ben, le connecteur paraffeur, par exemple, on a un connecteur jet paraffeur. on va essayer de diffuser comme ça des, des éléments, des contributions pour euh, ben, mutualiser des, des réalisation Est-ce qu'il y a un cas, un client, qui vous rend particulièrement fier ça, c'est euh, la question en... vache. Il hein. <rire> <rire> ouais, y, y en a beaucoup. C'est vrai qu'on a, on a historiquement, on aurait pu parler du 93, qui était un, qui était un client historique avec qui on a beaucoup travaillé avec Jean-Paul Troéra à l'époque sur WebDelib, le paraffeur, justement, et, et d'autres solutions. Euh, c'est vraiment euh, des personnes avec qui on a collaboré pendant longtemps sur le, le suivi. Mais après, comme, comme j'ai une cliente présente, je vais parler de territoire numérique <rire> avec qui, avec qui on, on collabore aussi, on a fait une usine Acide qui devrait euh, être publiée sous licence libre aussi prochainement. Donc voilà, c'est euh, des collaborations. Ce qui nous plaît aussi dans dans cette démarche de co-construction, c'est que voilà, il y a aussi de l'humain, il y a aussi, euh, enfin, je veux dire, un, un lien qui s'inscrit dans la durée. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose de, de, de très fort et de très intéressant. Alors, territoire numérique, c'est non. Oui, Arnia, pardon, oui. ça a changé. Non, euh, il n'y a pas longtemps. Je me, oui, c'est la Bourgogne, hein, c'est bien ça. Euh, et donc saint pierre et Miquelon, quel était les Parce que là, du coup, ça vous, ça vous pose quand même un petit souci technique de déplacement. Ah, non, on a réussi à le faire à distance. Bon. Donc, oui, c'est pas le plus accessible. Euh, voilà, alors, essayez... C'était sympa parce que c'est vrai qu'ils sont nus. Ils avaient bon, c'était pas un gros territoire, et on voilà, on, on s'est adapté. Ils avaient des contraintes un petit peu spécifique, parce qu'ils avaient des règles de fonctionnement un peu spécifiques. Mais euh, la, la solution, comme on veut justement, c'est, on parlait de, de, de qualité aussi, euh de qualité de code, d'outils, elle est toute récente, hein. on, on a développé cette solution, elle était mise en production l'année dernière sur les, les trois départements, donc la Creuse et les deux, les deux départements des Pyrénées et euh, on a pu adapter justement le, le, la solution à leur contexte assez facilement, et puis répondre à leurs enjeux, ça s'est déployé à distance, on leur a repris les données, on les a accompagnés, mais c'est vrai qu'à distance. Très bien, merci Je beaucoup. Je pense que dans d'autres îles, Tahiti, on aura aurait peut-être été, mais... Euh, <rire> alors essayez Wallis et Futuna c'est le seul territoire français qui n'est absolument relié par aucune ligne régulière <rire> voilà donc c'est le moins accessible de tous alors, tout en étant peuplé bien évidemment parce que je ne parle pas de, de, de, comment, des territoires en euh, Antarctique <rire> voilà, merci beaucoup merci à vous